Snoopy, tiens, Snoopy, il va avoir un morceau de croûte de pain, tiens mon bon beau bobé. Il, y a, il y a pain -pain. Snoopy, est là, il est là, le pépin. Snoopy, c'est un chien qui est fantastique. Il aime ça du pain, oh, bon. ce chien-là, il Ariane. Youpi, youpi. Il cherche, il cherche le morceau. Bon. Et voilà, ouais. Bon. Bon. Yopi, youpi, oh, youpi. Bonjour. Hey, je suis content. Et mon beau Snoopy life. Bon, t'es beau ça. Ça, c'est... assez ah, ah, clôturé. C'est une émission qui joue. Oui, euh, je peux pas. Je peux Donnez bec, donnez bec à nous. I see, I I see, Les petits oiseaux vous êtes très chou les petits oiseaux dorment comme des petits tourtereaux Ils s'embrassent les petits oiseaux parce que j'aime les regarder Les oiseaux sont des amis fidèles Bonjour Annie C'est oui, Ça à rien, ça oui. C'est cool. ah, ouais, ouais. oh, toi, toi, toi qui en veux c'est toi C'est bon. C'est C'est C'est bon. Ouais, C'est bon. C'est bon. C'est C'est bon. C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est On vient Oh Comment, bon, euh, ah, regarde Allo, dis -on bonjour Olivier Bonsoir. Tiens, marche à toi. toi. Faut que tu les crulles, mm -hmm. Oui, c'est rare et bébé, il sur C'est rare. Les, Donc, moi, il faut... rare. Mais les autres, ils ouais, oui, oui, oui. Non, c'est tranquille. non. Ouais ouais. <cười> <cười> <cười> <va être> <cười> ah, non, Ouais, Non, non, non, non, non. Non, non, va non, non, non, Allo tout le monde C'est correct, c'est correct. C'est C'est ça je ne veux pas que tu va de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 ah! Regarde mon oncle en train de démarcher le slinky. Oh, wow. Il bord de réussir. Yes, sir! Eh. Eh. Allô! Bonjour! Une belle journée, tu t'es baigné pour la fête à Jacob? Oui! Bon, ça fait du... gentil. Ah! Je l'aime. Oui, il est gentil, Jacob. Allez, ah, va avoir, Alexandre. Bon. Yes, sir. Elle m'a poussé avec les chats à Bon, fait que le café est en route. J'en veux pas. Je C'est pas c'est le temps Oh we let's go Je suis Les la fight, let's go Ouais, mais t'as pas... ça, C'est génial, il y'a Il y en a un déjà, mais... Allô. Bonjour Minet. Bonjour Grao. Candy. Grisou. Maya. Ah, ça c'est Debbie. Oh. Bonjour Kara. Bonjour Nina. Bonjour Christelle. Bonjour Garfield. Bonjour Lala. C'est ça quand tu fais ça, ça. Tu as-tu graffé Il est en jeu, là. Quand je joue, j'aime pas ça. Grosse bébête. T'as prêt à le filmer Ouais. Il est comme une période. Ouais, des bons souvenirs. Fait chaud quand je vois les autres vidéos. C'est parce qu'on les ramène pas avec d'accord. Pour Noël, nous avons fêté beaucoup. C'est Noël. Il y a deux chats très très très cool. Ils sont presque de la même couleur. Bonjour.